Bonjour Patrick, tu es senior manager chez Atling et nous allons parler de ce nouveau webinaire que nous organisons pour le 14 avril 2021, bien entendu, à 8h30 pour les gens qui se lèvent tôt. Et le sujet, on le voit derrière toi, « Quelle data pour mesurer la santé des clients entreprises en temps réel ?» Alors, là, ma première question, c'est de quoi allons-nous parler dans ce webinaire Nous allons nous adresser à tous les acteurs de l'économie qui ont besoin de mesurer et anticiper la fragilité des entreprises avec laquelle ils sont en relation. Toute personne qui a une relation d'affaires avec une entreprise, donc effectivement, chef d'entreprise, euh, directeur financier, et toutes les entreprises qui participent au financement de l'économie. Très bien. Et alors, pourquoi ces gens-là devraient-ils se lever le matin C'est tôt le matin, le 14 avril 2021, à 8h30 précise, parce qu'on démarre à l'heure précise. En fait, ils vont devoir se lever comme nous parce qu'ils constatent déjà que les modèles qu'ils utilisent aujourd'hui pour euh, anticiper les difficultés des entreprises, tous ces modèles ne fonctionnent plus dans le contexte de la crise économique que nous traversons. Oui, Et justement pour ça, tu vas nous montrer concrètement comment on fait et comment on travaille avec la donnée en temps réel pour mesurer la santé des entreprises parce que ce sont des missions que tu fais sur le terrain. Pour expliciter le texte de crise, nous avons réussi à séparer les effets des mesures d'aide perçues par les entreprises, donc le prêt garanti par l'État, l'activité partielle, mm -hmm. des déterminants habituels qu'on utilise pour modéliser les défaillances. Les gens qui nous feront le plaisir de, de participer à notre webinaire le 14 avril pourront immédiatement mesurer les enjeux d'une application de notre approche sur leurs propres données et on pourra commencer à discuter et échanger sur la pertinence de notre approche pour qu'ils puissent se l'approprier et envisager, prioriser leurs actions vis-à-vis -vis de leurs entreprises. Merci Patrick. Donc rendez-vous le 14 avril à 8h30 précise pour ce webinaire. Quelle data pour mesurer la santé des clients entreprises en temps réel Merci avec plaisir.